Nous allons maintenant nous intéresser au circuit RL Nous allons voir qu'on va retrouver exactement les mêmes résultats que pour le circuit RC sauf que on va s'intéresser plutôt à l'intensité du courant donc au lieu de la, décharge, la charge et la décharge du condensateur on va avoir l'établissement ou la rupture du courant dans le circuit Donc le circuit RL comment il va s'écrire le circuit RL comment il va se dessiner donc on va avoir un générateur, de FME, une résistance et une bobine dont on va négliger la résistance interne. On va prendre la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la bobine. On va aussi avoir besoin de la tension aux bornes de la résistance et donc on peut flécher l'intensité du courant dans le circuit. Toujours la loi des mailles qui est utilisée on va écrire que la tension aux bornes du générateur est égale à Ur plus Ul. On va faire apparaître l'intensité du courant. Donc on va écrire R fois I pour la tension aux bornes de la résistance. Et la tension aux bornes de la bobine, ça fait L, sur DT. Par définition, ce qu'on a vu sur la bobine. C'est le phénomène euh, d'auto-induction qui donne ça. On va réorganiser l'équation différentielle. On va obtenir DI sur DT plus R sur L. I égale E sur L. Puisqu'on a tout divisé par L, voici l'équation différentielle du premier ordre en intensité. Donc, Comme pour le condensateur, on va étudier un premier cas où on va avoir E sur L. Ça sera pour l'établissement du courant. Et si on met 0 à la place de E sur L, on aura la rupture du courant. Exactement donc comme le cas de la charge et des charges du condensateur. Donc, intéressons-nous à l'établissement du courant. On répète, on rappelle l'équation différentielle. Trois étapes. La première, c'est la solution homogène. Di sur dt plus i sur taux. Toujours, on va poser, hein, taux, on n'a pas écrit, mais taux égale euh, L sur R. Temps caractéristique de l'évolution du système. égal à 0, puisqu'on traite l'équation homogène. La solution va être égale à I, I égale à A exponentielle moins T sur taux. Deuxième étape, la solution particulière qui a la même forme que le second membre. Le second membre étant constant, le sur L. On a une solution constante et on va trouver I solution particulière qui va valoir E sur R. On ajoute les deux solutions et on cherche les constantes. Donc on va avoir I de T qui est égal à A exponentielle moins T sur Tau plus E sur R. La condition initiale, A T égale 0, il n'y a pas de courant dans le circuit. I de T égale 0, égale 0, qui va être égal à A plus E sur R, ce qui signifie que A est égal à moins E sur R. Ça nous donne I de T égale moins E sur R exponentielle moins T sur Tau, plus E sur R ce qui donne I de T égale E sur R 1 moins exponentielle moins T sur Tau voici encore un résultat à connaître on parle de l'intensité dans le cas d'une bobine et on a euh, l'établissement du courant qui se fait avec un retard comme on l'avait vu dans, le dans les phénomènes d'induction et on a une exponentielle croissante donc on peut la dessiner on va avoir I de T une exponentielle croissante jusqu'à une valeur asymptotique de E sur R une ordonnée à l'origine une tangente à l'origine qui va donner naissance au taux et au bout de 5 taux le régime permanent est atteint on peut s'intéresser à la tension aux bandes de la bobine puisqu'on a L di sur dt, donc L dérivé sur dt de la fonction qu'on vient de trouver E sur R facteur de 1 moins exponentielle moins T sur Tau L d sur dt de E sur R moins E sur R exponentielle moins T sur Tau et donc on va avoir du L moins E sur R on dérive il y a moins 1 sur Tau qui sort exponentielle moins T sur Tau Finalement, on a L E sur R le taux, c'est L sur R donc ça va faire L sur R comme ceci, exponentielle moins T sur taux les R se simplifient, les L se simplifient et la tension aux bornes de la bobine va s'écrire E exponentielle moins T sur taux La fonction mathématique associée on a une exponentielle décroissante, comme ceci, avec un départ à grand E. Et puis, toujours pareil, tangente à l'origine avec un t égale taux. On peut remarquer que la fonction u l de t est discontinue, puisqu'avant euh, t égale 0, on avait une tension qui était nulle. Donc ici on a une discontinuité. Donc il y a vraiment un parallèle entre ce qui se passe avec la bobine et ce qui se passe avec le condensateur. Parlons de la rupture du courant. Donc la rupture du courant comme on l'a dit, on a l'équation différentielle avec un second membre qui est nul. Di sur dt plus R sur L i est égal à 0 ou di sur dt plus i sur taux est égal à 0. Donc on trouve la solution rapidement, i de t égale a exponentielle moins t sur taux, a t égale 0. Le courant valait e sur r qui est égal donc à a. On trouve i de t égale e sur r exponentielle moins t sur tau. La représentation graphique est la suivante, maintenant on a l'habitude, on va démarrer à E sur R et terminer avec une exponentielle décroissante à 0. La tension aux bornes de la bobine, L di sur DT, on va donc dériver E sur R, moins 1 sur Tau, exponentielle moins T sur Tau, on va obtenir quelque chose de négatif. Donc, moins L, E sur R, le taux, c'est L, R comme ceci, exponentielle moins T sur taux. Les R s'en vont, les L s'en vont, et il nous reste la solution. UL de T est égal à moins E exponentielle moins T sur taux. La tension aux bornes de la bobine Lorsqu'il y a rupture du courant, on peut dessiner la fonction. La fonction mathématique associée, on va avoir quelque chose de négatif. UL, en fonction du temps, on part à moins E et on obtient une exponentielle croissante mais négative. Je voulais apporter une petite précision sur la détermination de taux. Alors ce taux, on peut le déterminer grâce aux tangentes à l'origine qui vont couper les asymptotes At t égale taux. Donc ici, pour la charge du condensateur par exemple, ici la rupture du courant, on a la tangente à l'origine et puis le taux ici. On entend aussi souvent parler du 63% et du 37%. Euh, 30, oui, 37%. Alors d'où viennent ces valeurs-là eh bien, c'est l'endroit où euh, le t égale taux coupe la courbe rouge. Donc, si on regarde, ici, et ici, ça va correspondre à 37% de la valeur max. Donc là, c'est i, par exemple. Donc, ça, c'est 37% de i. Et ici, on a 63% de e. D'où ça vient et eh bien tout simplement, si on remplace ici uc de taux, on a e facteur de 1 moins exponentiel de moins 1, et cette chose-là vaut 0,63. De la même manière, i de taux vaut e sur r exponentiel de moins 1, et cette chose-là vaut 0,37, tout simplement.